Donc, on se touche et on regarde où on a mal. Alors, on va aller chercher un point dans les cervicales mitoyennes, quand on est assis comme ça. D'accord Cervicales mitoyenne, moi j'en ai un, un point à droite. Je prends mon point à droite, il est là, je le sens, je suis dessus. Je pose ma main sur la table, enfin mon coude, pardon, sur la table, et là, je vais prendre une inspiration et je vais me mettre à l'écoute de mon point et je vais juste incliner ma tête vers le point. Et puis je vais revenir en expirant je vais lâcher le point avec mon doigt je vais attendre parce qu'il y a des endroits où je peux pas partir avec ma main mon doigt peut pas partir plus loin pour l'instant c'est comme ça pour moi ça dépend pour d'autres ça sera peut-être pas le cas mais voilà et là maintenant mon doigt peut partir plus loin je le laisse partir vais vérifier si j'ai encore mal à mon point Bon, oh, il est parti. Alors, alors cela, euh, ça en est une bonne, euh, bien bluffante. Hein. Sympa, hein On peut, le faire On peut se le faire soi-même. En plus, ça permet de réviser. En plus, ça permet de réviser. Ça permet de réviser. Que là, on était sur une cervicale mitoyenne. Maintenant, je vais aller regarder. Je vous disais que j'avais envie d'une séance, mais j'en ai vraiment envie, parce que j'ai des points de tension, donc je vais les chercher. Moi, j'en ai une autre de tension ici, un petit peu plus bas, à droite. Je la sens là, voilà. Là, je suis dans la partie basse de mes cervicales, chez moi. Donc, pas partie basse, je réfléchis. Je mets en écoute déjà de ce point de tension qui est là et qui est probablement en train de me passer un message. Donc je le laisse, Voilà, je suis en contact. Je suis sur la partie basse. Donc, partie basse c'est rotation du côté opposé, translation vers le point où mon menton se déplace. des rotations, compression vers le poids. Et je regarde comment ma main a envie de quitter mon cou. Ça pulse sous mon doigt comme si ça chauffait. C'est mon signal, chacun a son signal pour partir du corps. Boum, je suis bloquée, je ne peux pas aller plus loin. J'attends, je laisse faire. Ça pulse à nouveau sous mon doigt, c'est mon signal. Et je pars. Et j'ouvre. Ah Encore un petit blocage, je ne peux pas pousser ma main. Je respire profondément, je laisse passer jusqu'à ce que ma main puisse à nouveau bouger. Et j'ouvre parce que je peux bouger. Je vais aller regarder mon point. Il n'est plus là. Et toi Il est encore là Non, Nickel. Plus de points. D'accord. On a fait une mitoyenne, une basse. On va faire une haute. Donc les hautes, c'est à partir de la cervicale 3. On monte sur le côté vers l'oreille. Hein toujours hein, vers l'oreille, on monte voilà, hop un petit point de tension ici un beau petit point de tension hmm. il y a sûrement un message à me passer ce point de tension alors, on est sur les cervicales hautes j'observe, j'ai la sensation que ma tête part un peu plus vers le côté gauche là. donc, translation vers le côté gauche des rotations, compression vers le point. J'ai oublié l'extension. On recommence. Translation, extension, rotation, compression. L'extension, c'est le menton vers l'avant. tête a envie de bouger et enfoncer plus loin. Voilà. J'attends que ça lâche. accueille tous les mouvements qui se placent et je laisse revenir mon corps et là j'ouvre j'ai pas de blocage dans la main je peux la laisser ouvrir donc là on a fait le côté droit chez moi on va faire la même chose du côté gauche voir ce qui reste alors, cervicale mitoyenne, à gauche. Un point de tension. Donc, c'est rotation vers le point. Tient la position jusqu'à ce que sous mon doigt ça fasse quelque chose personnellement ça chauffe bien là ça a fini je peux retirer ma main ramener la tête voilà que vous ayez tous terminé que vous ressentiez le point s'il est encore là ou pas il y en a un autre un peu plus bas j'en profite le temps que vous cherchez c'est comment pour vous ça lâché oui oui maintenant je... t'es remis nickel <rire> hein. c'est vrai que tu as eu toutes tes séances juste avant donc là fait on a fait une mitoyenne on prend une cervicale basse maintenant on va chercher une basse à gauche Ici, j'en ai une. Un point de tension. Ici, c'est Non, là, tu es sur le trapèze en bas. Hein. Donc, euh, les cervicales, elles restent ici tout le long. Là. Tu vois, c'est la base du cou. Là. Puis, on peut descendre encore un petit peu là. On est encore sur la 6. Euh, ouais. ouais. voilà. Après, dès que tu touches ici, cette bosse que tu as là, ouais, là, on a une bosse là. On, on, on passe après, après cette bosse, on passe aux dorsales. Quoi. Et la bosse, c'est quoi C'est la, la, la première dorsale. C'est la première dorsale. Donc, ici, j'en ai une un peu plus haute. Là, voilà. Là j'en ai une belle. Ouh. Allez, on est sur une cervicale basse, en bas, à gauche. Trang, euh, rotation du côté opposé. Translation le menton vers le point, des rotations, compression, on respire bien. Parfois la tête a envie de descendre un peu plus, on la laisse si elle a envie, on laisse vraiment aller le mouvement que le corps propose, sans que ça fasse mal, voilà. Inspire bien. Et voilà. là, le corps demande à revenir. On l'accompagne pour le retour. Et on sort du corps avec le doigt. On va regarder maintenant une en haut, une partie haute, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la base crânienne, hein, le long du cou. Je vais montrer bien où on prend les points en fait. On descend comme ça, tout le long. Je suis en train de me tirer les cheveux, mais on descend bien comme ça, tout le long du cou en fait. donc ici j'en ai une juste à la base du crâne là donc on a la base du crâne on va chercher une translation avec le menton vers l'autre épaule une extension vers le haut on cherche le mouvement hein. il n'a pas besoin d'être ample il peut être petit et une dérotation Compression, inclinaison de la tête vers le poing. Quand on sent qu'on est au contact, il y a comme une rétrécissement de cette zone du cou, chose qui devient plus petit. Le travail se fait et lâche jusqu'à ce qu'on sente en dessous du doigt que c'est fait, que c'est tout mou ça lâche et que la tête a envie de rebouger dans l'autre côté de revenir le retour est important de laisser la tête repartir et sortir du corps avec le poing Je viens de vous inventer une nouvelle technique de se libérer les cervicales soi-même. Ah bah Si tu as un torticolis, je pense que tu le fais vraiment tout petit et le torticolis c'est toujours dans le sens où tu peux aller. C'est à dire euh, la tête elle est comme ça en général, elle est d'un côté ou de l'autre. Donc elle est comme ça, on ne va pas la mettre de l'autre côté, Donc, on, on fait tous les points comme ça. Dans le sur moment. différents points, sur ouais, toute la longueur sur du cou. Comme on vient de faire, par un seul côté et tu ne fais qu'un côté. Tu commences par le milieu, tu descends ensuite en bas et puis tu remontes après en haut. Tu les fais tous du même côté. D'accord Puis à un moment donné, la tête se replacera. Et tu fais vraiment assez longtemps tous les points du même côté. Et à un moment donné, la tête, elle revient. Quand il y a un vrai torticolis, elle revient toujours. c'est En général, le faire le jour même ou le lendemain, c'est parfait. Et la tête elle revient donc quand elle revient on commence seulement à faire l'autre côté parce qu'il y a plein de tensions de l'autre côté mais on ne peut pas les faire avant, le... la tête ne peut pas y aller donc on fait d'abord le côté où la tête tourne et ensuite quand la tête revient on peut commencer l'autre côté